Il soule des le débérésita Moi, je suis 30 avant l'entrée ouais. J'installe une tonte et je vais me une saison d'un truc. Qu'est-ce que c'est ça Qui moi Alors déjà, c'est Savinux Gamer, j'ai fait. C'est moi, je rigole. Oh là là là là. Oh Il faut pas interpeller les couilles. Mais l'a vu, ça Mesdames et messieurs, Monsieur le grand moi... et le fameux Shax, oh là là là là non, non, Les Le grand oh là là là et fameux là là là là. compagnon du coin dragon. J'ai voulu faire un bail de buggy mon gars Ouais c'est après la guerre de Marie-Paul. Tu peux bien, mais le comme genre le fait vraiment genre tu fais comme ça ton appareil photo on se fait pas sans Et nous revoilà avec 7 Gamer Qui n'est pas caméra cette fois-ci enfin, Comment tu te sens enfin, Quelles sont tes impressions là, là Je me sens bien enfin filmé tu vois tu cadres bien là que... Attends je te pose des questions ah, Quel qu va être ah, le premier stand que tu vas visiter le Premier stand que j'ai visité Pas franchement on a du pas mal, on a du dû du on du Epic Game D'ailleurs on a du Fortnite, qu'est-ce qu'on t'en de Fortnite Autant dire que je vais aller jeter des canettes là-bas Autant dire que là on hein. <rire> oh, est a quoi Oh c'est bon ça Tant, On va regarder de plus près, on va regarder de plus près Ouais, est-ce qu'on peut pas lâcher un bas de signal en direct mon frère Un bon vieux bas de signal. C'est très beau, attends je fais le un peu plus haut. Ça déchire sa mère la plus. Derm, damn, derm, damn. derm, T'as vu comment c'est vite cette fois-ci Pour l'instant C'est assez, assez bien. Comment tu trouves l'endroit Comment tu trouves l'endroit C'est bleu, c'est très, C'est très organisé, ou oula Regardez. C'est un peu le futur Là, on est à la PGW Junior. PGW Junior, du coup, on va se rendre au point principal. C'est parti. Non, non, non, non, non. You're the one that Je suis moi avec ce premier abonné, ai celui qui me suit depuis très longtemps, avec hashtag SaikiroManga. J'élève ai pour plus de 1000 Il va en jouer le manga, vous inquiétez pas. <rire> Mais en gros, on met des os pour Saikiro. Il est là depuis très longtemps sur la chaîne. Il nous suit de prêter attention au Discord et c'est le premier abonné qu'on voit en chair et en os. Euh, c'est le premier abonné qu'on voit en chair et en C'est le premier abonné ai qu'on voit en chair. C'est le premier abonné qu'on voit en chair. Alors Euh voilà ce qu'on nous entend. Ouais, ouais, bah c'est marrant. C'est marrant. <rire> Donc là les gens, on ne peut pas tous franchement c'est un peu de jeu, si moi je. raconte pas... toi, vas-y hein suis-moi là, on va pas quelque chose de plus. Il a raison, il a raison, vas-y viens. On va aller voir s'il n'y a pas des gens à questionner. Il a raison. Euh, comment vous appelez les mecs Timothée. Je t'appelle Timothée, je t'appelle comment je appelle. Comment Ciao Tu de One Piece Ban ouais. de Naruto, Naruto. Oh oh C'est ouais. qui vos persos préférés ouais, Reno de clan Ace Et toi Et Ah On est corda, my god Du coup, vous êtes venus à la PGW, pourquoi euh... Voilà, mais à Starlight, t'as chier C'est quoi vos jeux préférés Enfin, c'est quoi les jeux que vous êtes venus voir ah, bonjour, est... ah, vous avez ah euh, bah les voit Vous est bien, est ouais, ah, il rockait, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il bon, ben, je vais... mais, est bien, il est bien, il est bien, bonne journée les mecs. vous avez des questions Euh oui. Vous, appelez vous, appelez euh, hein. vous de Okay. C'est quoi ton perso préféré euh, Tobi. Ou toi euh, Kakashi. Kakashi. Ah, Kakashi. Okay. ok. Vous avez testé des jeux ici euh, Lesquels vous ont plu euh, On n'a pas encore testé, donc euh, on ne sait pas encore. Ah, non, plus. Vous avez testé le force ou pas Le stand Namco Banda est là-bas euh, Non, pas encore, je pense qu'on va y aller après. Non, mais ça nous attire, ouais. Non, je vous conseille de malade, il est C'est un voilà. bête de jeu. Le jeu est pas mal, voilà. Vous pourrez. Euh... Donnez des avis sur notre chaîne YouTube. voilà, Commentaire OVPT, on verra plus tard. Voilà. Bon ben merci les gars, c'était ça bas. Merci, je ton me mettre le me masque quand tu moment. Yes, vas-y, restons Yes, yes attendez.